Je débute le livre par euh, la, la description d'un événement qui m'a paru euh, assez problématique. Euh, une émission de la BBC, euh, il y a quelques années, euh, qui, euh, qui proposait une rétrospective des travaux euh, de, de plusieurs architectes, de cinq architectes anglais, euh, dont euh, Foster, Grichot et... Euh, et, et il y a à un moment donné une photographie qui est diffusée à plusieurs reprises dans l'un des, des épisodes, euh, qui présente donc ces architectes les uns à côté des autres. Et on apprend un petit peu plus tard dans, dans un journal d'architecture qu'il y avait une autre personne qui a été coupée euh, au montage. Euh, patty hopkins donc euh, l'une des la femme de l'un des architectes euh, et c'est vrai que je, je débute euh, je débute sur euh, sur cet événement là euh, parce que euh, au delà d'un choix des journalistes qui auraient pu euh, voilà être euh, euh, fait à ce moment là euh, pour moi ce, cette pratique euh, qui était dévincer euh, euh, une femme architecte qui a quand même contribué également, en même temps que son mari, euh, au développement de, de plusieurs bâtiments en Angleterre au même moment, donc des années 90-90. Euh, on préfère supprimer euh, cette femme de la photographie pour ne montrer que les hommes qui bâtissent euh, l'Angleterre, l'architecture de l'Angleterre à un certain moment de l'histoire. Euh, donc voilà, je pars de, je pars de cet événement-là qui me semble un petit peu problématique euh, parce que je pense qu'au-delà d'un choix, c'est euh, une posture, c'est une sorte d'habitude. Euh, une habitude qui est prise de euh, gommer un petit peu euh, les minorités et de faire euh, de, de, de proposer de, de, de, de parler davantage des hommes que des femmes dans euh, le contexte euh, professionnel de l'architecture. Tout le début du livre parle de cette, cette figure euh, de l'architecte qui est présentée depuis euh, de très nombreuses années, et je vais j'ose même dire depuis le, le début de la télévision qui est présentée sous les traits d'un homme blanc euh, charismatique euh, intellectuel voire peut-être même élitiste euh, et donc ça c'est l'un des aspects euh, du livre euh, je le développe à travers euh, plusieurs euh, plusieurs moments historiques euh, et notamment euh, avec euh, un film de King Vidor qui s'appelle Le Rebelle en français et qui s'intitule The night en anglais qui est tiré euh, d'un roman euh, de Einhorn, une philosophe américaine euh, donc c'est un film de 1949 euh, qui présente euh, un héros, un héros américain qui n'est autre qu'un architecte, euh, un homme architecte euh, euh, très charismatique, très individualiste et qui refuse tout compromis euh, esthétique ou stylistique sur son architecture euh, et qui en vient à euh, faire exploser à la dynamite l'un de ses bâtiments euh, parce qu'il a été repris esthétiquement par les promoteurs immobiliers et qu'il ne supporte pas euh, pour lui, c'est un affront. Il supporte pas, euh, Il supporte pas cette, euh, ce que se sont autorisés de faire euh, les promoteurs immobiliers. Donc cette figure, elle est incarnée euh, à l'écran euh, par Gary Cooper qui, euh, euh, qui présente euh, les traits d'un architecte viril... Euh, euh, qui ne fait pas de compromis et juste un petit peu avant et aussi au même moment à la télévision euh, française notamment euh, on voit euh, un architecte comme le corbusier euh, être invité euh, lors de différents documentaires à parler de son architecture à parler de sa vision de l'architecture euh, sous les traits euh, d'un architecte très auctorial donc qui euh, qui, qui développe euh, une sorte de signature architecturale et, et qui le qui le comme tel, euh, gommant effectivement aussi euh, tout un collectif hein, qui est présent euh, quand euh, on imagine ou quand on réalise des bâtiments. Et donc cette figure de l'architecte euh, masculin euh, va dominer euh, tout le champ médiatique pendant de nombreuses décennies. Et finalement, on va s'habituer à voir cette figure-là à l'écran, alors à l'écran de la télévision, mais aussi à l'écran au cinéma, puisqu'il y a de nombreux autres films, comme notamment La Tour Infernale avec Paul Newman, qui incarne aussi un architecte qui va, donc un architecte très viril, qui va sauver les gens d'une tour qui prend feu, qu'il qui a, qui a contribué à, à dessiner d'ailleurs. Et puis voilà dans le livre je reviens sur différents euh, différents personnages de films de séries comme ça qui un, qui sont incarnés par des hommes. Alors je parle aussi un petit peu de d'autres personnages qui sont quand même montrés euh, qui qui incarnent des architectes euh, euh, femmes ou des architectes afro-américains ou des architectes qui ont des problèmes d'handicap. Mais à chaque fois euh, euh, ces minorités sont, sont comment dire, ne sont les, les, les personnages, leurs personnalités ne sont pas vraiment développées. Euh, de, de, de façon qui leur rendent suffisamment hommage pour qu'on puisse dire qu'ils ont vraiment incarné un architecte passionné par son métier. Euh, les scénarios euh, tournent souvent autour de d'autres sujets euh, voilà, qui, qui minimisent finalement euh, le, le métier que, que ces personnages incarnent à l'écran. Et puis, euh, bien sûr, je reviens sur... Euh, euh, certaines personnalités euh, comme Frank Gehry ou Rem Collas qui apparaissent dans les Simpsons notamment alors les Simpsons c'est vraiment le panthéon euh, de la série euh, d'animation euh, télévisée elle est diffusée euh, dans le monde entier euh, et ces deux personnages apparaissent euh, vraiment dans ces séries comme euh, euh, des personnalités euh, sombres, un peu troubles ou alors extrêmement égotiques, très individualistes euh, génial certes mais euh, voilà il y a, y a quelque chose qui est posé à ce moment là euh, de très dérangeant parce que euh, en en faisant la caricature finalement ça, ça ne fait que reproduire cette image là de l'architecte euh, viril un but un de lui-même euh, et qui fait pas vraiment honneur euh, aux architectes euh, voilà en général qui peuvent tout à fait ne pas être euh, ne, ne, ne pas avoir cette, ce, ces caractères là donc euh, on voit à la fois à la télévision, dans les talk shows aussi, que sont invités. Je parle beaucoup du talk show de Charlie Rose, un talk show américain qui invite des personnalités artistiques, politiques et aussi les architectes pour parler de leur de leurs œuvres ou de sujets euh, d'actualité. Et les architectes sont toujours invités pour euh, bah, parler, euh, parler d'eux-mêmes. Il y a très, très peu de femmes qui sont invitées. Sur, euh, sur la majorité euh, des invités, euh, sur trois décennies, euh, on, on va compter euh, peut-être que 10% de femmes, ce qui, ce qui est très peu. Euh, donc voilà, on voit à l'écran se construire hein, une image, euh, j'ai l'impression, qui euh, normalise... Euh, la figure de l'architecte autour d'un homme blanc, charismatique, intellectuel et euh, assez, euh, assez viril, finalement, euh, et qui ne nous permet pas, en fait, d'imaginer euh, autre chose. Ça colonise vraiment les imaginaires, cette répétition, euh, comme ça, à l'écran de, de cette figure-là, euh, va influencer l'idée qu'on se fait, euh, finalement, des architectes. Donc cette image dominante euh, de l'architecte masculin à l'écran, euh, il se trouve que euh, on, la, on la ressent aussi, elle est assez présente dans les agences d'architecture. Euh, on le voit quand, euh, quand on est une femme et qu'on travaille en agence d'architecture, ce qui a été euh, mon cas, puisque j'ai été euh, assistante d'architecte pendant dix ans avant d'intégrer l'université. Euh, et on s'aperçoit qu'il y a quand même, euh, dans l'esprit euh, euh, de la corporation, euh, quelque chose de masculin qui, qui domine nettement. Ce que j'ai voulu dire euh, dans mon livre « Au-delà euh, » de parler de, de l'aspect euh, professionnel euh, de, de ce phénomène, euh, c'était d'essayer d'expliquer qu'il euh, y a eu une forme d'intellectualisme euh, au, au niveau de l'architecture euh, qui a été portée par des architectes hommes, en France, On compte Jean Nouvel, Effectivement, et puis bon, bah, bien sûr, Le Corbusier qui a été le premier à, à se médiatiser, à médiatiser son travail à la télévision. Ces euh, personnalités étaient des personnalités très fortes, indéniablement intelligentes, euh, mais c'est vrai que ça, ça a donné... Euh, ça a donné une vision de l'architecte un petit peu peut-être erronée, un petit peu même peut-être fantasmée ou fictionnelle. Euh, tous les architectes ne se présentent pas de cette manière-là. Euh, et à l'écran, il y a une sorte de paradoxe qui euh, s'est opéré, euh, que j'ai appelé dans le livre un paradoxe de l'architecte, euh, qui qui met à jour euh, un phénomène assez euh, assez intéressant je trouve plus les architectes parlent euh, de leur euh, de leur architecture à la télévision euh, plus ça complexifie le discours euh, qu'on peut avoir au, au sujet de l'architecture et plus l'architecture devient un sujet euh, assez élitiste et euh, pour euh, pour faire face à ça pour faire face à ce problème qui, qui a fait que les architectes ne sont pas devenus très populaires à l'écran finalement parce qu'on les a accusés euh, beaucoup de fois à tort hein, mais on les a accusés de, euh, de, de, de tout un tas de mots notamment voilà je pense euh, au procès de la Philharmonie avec Jean Nouvel qui était accusé d'avoir dépassé euh, le budget à des fins euh, égotiques juste pour euh, euh, mettre à jour son œuvre, euh, tout ça, bien sûr, euh, a, a mis en place euh, une sorte de, de, euh, de mauvaise réputation. Et euh, à la télévision, tout du moins, il y a plusieurs types d'émissions qui ont souhaité euh, redémocratiser le discours au niveau de l'architecture. Euh, on le voit, on voit apparaître dans le courant des années 90 enfin, à partir des années 90 euh, des émissions euh, plutôt de télé-réalité ou voilà, des émissions reportages euh, qui parlent d'architecture ou qui proposent euh, différents types d'activités autour de l'architecture. En France euh, il voilà, y a eu beaucoup, euh, beaucoup d'émissions comme ça, notamment sur euh, M6, M6 deco ou euh, euh, des émissions qui euh, montrent un petit peu mais sans, sans parler en détail et sans aborder les aspects techniques de l'architecture qui montre comment on construit une maison, comment on refait euh, des intérieurs, euh, etc. Dans l'objectif de, de, de, de pouvoir rendre abordable, abordable cette, euh, cette, la question de l'architecture et aussi euh, le processus qui est relié à la conception et à la réalisation euh, des bâtiments. Alors évidemment, par les professionnels de l'architecture, ces, ces émissions euh, ne sont, sont pas très bien considérées. Euh, notamment, elles ont permis de, de repositionner le débat euh, autour de l'architecture de façon beaucoup moins élitiste. Euh, c'est démocratiser euh, les discussions autour de l'architecture, c'est un... C'est un combat que plusieurs architectes ont déjà mené en parallèle, comme je pense à Patrick Bouchin qui, qui explique de, de longue date que les propos sur l'architecture ne sont pas essentiellement réservés aux architectes ou aux spécialistes, que l'architecture n'est pas forcément un sujet de spécialiste. Euh, et tente de, de démocratiser les, les questions autour de, de l'architecture. Alors c'est vrai que cette image de l'architecte, euh, homme, euh, blanc, n'aide pas à imaginer que euh, tout le monde peut avoir un, un discours autour de l'architecture. Euh, et, et ce paradoxe-là, il est assez intéressant, parce que plus on voit... Des architectes parler d'architecture à la télévision, moins on comprend en fait euh, ce qui se passe euh, en termes de processus ou même euh, en termes euh, en d'équipe, parce que euh, très très rarement euh, tout le collectif qui euh, qui qui fait partie du projet architectural ou du projet urbain n'est pas cité, euh, tout du moins reste euh, au second plan. L'un des, des objectifs de ce livre, euh, c'était pas juste de dénoncer. Euh, un peu facilement le fait qu'on ne voit que des hommes à la télévision parler d'architecture, parce que ce n'est pas non plus exactement le cas. Euh, L'idée, c'était de faire un petit peu une genèse, comme ça, des premières apparitions euh, des architectes à la télévision, qui s'avèrent être des hommes en l'occurrence. Euh, mais l'un des objectifs euh, importants, je crois, euh, C'était quand même de, de, de proposer une, une alternative à cette image de l'architecte, donc d'encourager effectivement euh, toute une communauté, c'est-à-dire à la fois des journalistes, à la fois... Euh, les concerner euh, eux-mêmes ou elles-mêmes euh, à se manifester pour parler d'architecture. Donc effectivement, les femmes et puis euh, les minorités euh, à parler davantage de leurs projets, davantage de leur rôle, hein, du rôle que, que ces personnes tiennent euh, au sein de, de, la de la scène architecturale. Donc... Euh, ce que je voulais, c'était un petit peu repolitiser le débat qui euh, finalement euh, ne m'apparaissait pas euh, très présent, euh, quelque chose, un sujet qu'on ne, qu ne questionnait pas ou qu'on ne re questionnait pas. Euh, et mh, il me semblait important, euh, quand même, de, de venir un petit peu déconstruire hein, cette, euh, cette, euh, cette image-là euh, que l'on a un petit peu trop facilement euh, accepté ou, et finalement, mise de côté voilà ça nous paraît tout à fait normal que à l'écran ça soit un homme finalement qui vienne parler d'architecture euh, en aucun cas euh, l'idée est de, de, de, de proposer que, que les hommes ne viennent plus parler d'architecture mais euh, voilà je, je voulais un petit peu repoli, repolitiser le débat et euh, surtout euh, proposer une alternative encourager les gens à s'engager